Ouais, Je sors de l'atelier que Véronique Pellet des Gourmandises Sauvages vient de nous présenter et le thème était euh, l'alimentation et notamment le, euh, la, la détoxification et le changement de notre alimentation pour justement éliminer ces toxines. Donc, la séance s'est passée par euh, euh, l'explication de, des différents règnes qui, euh, qui composent notre planète et les différentes alimentations qui sont absorbées par euh, le monde animal dont nous faisons euh, partie et au cours de cette euh, démonstration ben, j'ai appris beaucoup de choses parce que bon, j'avais pas tout à fait encore euh, Enfin, j'avais vu ça à l'école, mais là, de reprendre euh, la liste des, des différents règnes hein, euh, d'animaux et leur façon de se nourrir, j'ai compris dans quelle zone nous, euh, dire, nous, nous étions euh, classés. Et de ce fait, en étudiant donc, tous ces différents règnes, j'ai pu voir que l'alimentation telle qu'elle nous est présentée actuellement, de parler les, les, les grandes surfaces, les messages des médias, voire même les campagnes orchestrées par euh, ben, l'État-nation, eh étaient loin de nous apporter un bien-être et une prise en charge par soi-même de, eh de sa gestion alimentaire. Donc ce qui fait qu'on est en explorant toutes les pistes que Véronique Pellet a développées devant nous et surtout en répondant aux questions des personnes qui étaient présentes à cet atelier, chacune dans sa singularité. On a eu un panel de propositions de reprise en main par soi, par le biais de la connaissance, de notre alimentaire, de notre alimentation, de savoir ce qui se passe dans notre organisme, pourquoi nous avons des réactions de douleur dans le corps, euh, de douleurs dans le corps, oui, euh, même de réactions cutanées et voire même des, par rapport à l'intestin, des prises par moments de de dépression, de, de détachement du goût de la vie et tout ça lié à notre mauvaise nutrition. Donc euh, j'en sors et je suis ravie parce que d'abord j'ai pris des notes Véronique va sûrement nous faire passer un compte rendu mais riche de cet enseignement, je crois que quand je vais faire mes courses maintenant je vais regarder à deux fois ce que j'achète et puis euh, surtout euh... éliminer euh, tout ce qui est additif, transformation pour revenir à la consommation de, euh, de, de, de fruits crus, de feuilles et euh, une part d'alimentation en base de protéines. voilà. Donc je remercie Véronique Pellet parce que nous avons passé euh, près de 3 heures et demie ensemble et c'est avec joie que je vais me reprendre en main et trouver un équilibre qui me convienne et qui me permette eh bien, de faire du sport sans souffrance, de maintenir des liens avec euh, mes amis peut-être même en expliquant comment je mange, ce qui pourra peut-être les intéresser et surtout, j'invite euh, ben, les personnes qui pourront m'écouter d'aller sur le site de, de Véronique euh, pour euh, essayer de voir ce qui peut leur convenir de faire le test, surtout, sans jugement, tout en douceur. Voilà. Merci beaucoup.